J'ai combattu des bombardiers, mon escadron était. Ne discute pas, fais pas comme si t'avais le choix. Reste ici ou sorte de là. Ce sont les Romains et nous les Gaulois. Retranchés dans tes terres abattues. Ma frigo sont des obus. Mieux que vivre, moi tu survécu. Les prisonniers au matin seront pendus. La guerre est destructrice. Enlève des millions de gens. Le rêve elle se finisse depuis un certain